On se retrouve sur Campus Metavers. C'est un espace Gazerton dédié aux étudiants et aux équipes éducatives, ainsi qu'aux collégiens, un lieu ressources et un lieu où on peut se poser pour travailler, étudier, échanger. Donc vous avez des salles de classe, une bibliothèque, une cafétéria, une salle d'exposition, d'autres salles de classe, deux amphis de chaque côté et des salles de réunion dans lesquelles on peut se poser et aussi travailler en groupe. Voilà pour l'essentiel. l'espace donc ici on est au niveau de l'accueil vous avez un grand encart blanc qui s'affiche c'est pour les primo arrivants pour apprendre à se déplacer et utiliser les objets puisque la touche x vous permet d'ouvrir des objets je prends par exemple les deux vidéos qui se trouvent là si je veux les ouvrir j'appuie sur la touche x et je peux lancer la vidéo qui est sur le panneau voilà Il va regarder si je reste dans son périmètre. Voilà, donc c'est un espace qui pour l'instant est vierge, mais qui peut être personnalisé en fonction des besoins de chacun. Ici, il y a une salle des profs. Voilà, donc c'est un espace formaté pour l'enseignement, l'éducation. Et je le mets à disposition... Des équipes enseignantes qu'ils souhaitent, ou des groupes d'étudiants qui souhaitent faire des, des TP ou des, des travaux dirigés ou des travaux euh, collectifs communs, puisque euh, je peux éventuellement mettre à disposition une salle et des documents via des liens dans des objets. Voilà! Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez visiter, un simple clic sur le lien, vous arrivez sur place avec votre avatar et vous pouvez visiter l'ensemble des salles. Et je laisserai aussi mon site web pour que vous puissiez me joindre si vous voulez une mise à disposition de salles. A très bientôt